Salut tout le monde, vous allez bien Oui et tant mieux parce que moi je pète la forme. Alors oui, effectivement, il y a longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que c'est les vacances, j'en profite au maximum. Et oui, hein, euh, on a eu une semaine de canicule, il faisait beau, donc j'en ai profité. Piscine, etc. Enfin bon, bah, je vous poste les détails de ma vie privée. Juste, je vous dis que j'ai profité de mes vacances un maximum. Et que puis bah, aujourd'hui, il m'a pris enfin, l'envie de, de poster une vidéo. Donc voilà, je la poste, tout simplement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, dans ma toute dernière vidéo qui était euh, « Comment intégrer euh, Facebook à ma Mountain Lion », j'avais écrit une phrase tout à la fin de la vidéo qui était euh, « Vous cherchez un numéro de série, pas de soucis » ou du moins un truc du genre. Et bien, c'était tout simplement un indice pour cette vidéo-là, donc euh, pour ma prochaine vidéo, hein, qui est donc, euh, bien, tout simplement, je vais vous, je vais vous montrer pardon, deux logiciels qui permettent d'avoir n'importe quelle série de n'importe quel logiciel sur Mac. Ou du moins, euh, une grande, grande, grande partie. Alors oui, euh, je sais, c'est pas très bien, mais bon, ça reste entre nous. Hein. On va rien dire. Donc le premier, c'est iSerialRiver, pardon. Et le deuxième, c'est SerialSeeker. Donc on va commencer par SerialSeeker, qui est le plus rapide à s'ouvrir. Donc voilà, admettons que, je ne sais pas, je cherche un numéro de série pour Photoshop. Je vais taper Photoshop. Je vois ici Adobe Photoshop et ici j'ai juste à choisir la version de Photoshop. Donc par exemple je sais pas moi je veux un numéro de série pour la version 9.0. Donc euh, voilà, j'ai un numéro de série ici. Je veux un numéro de série pour la toute dernière version qui est la version 16.6. Hop, voilà, il me sort euh, donc des numéros de série. Il me reste plus qu'à les copier et puis euh, les coller euh, bah, dans le logiciel hein, quand il vous demande le numéro de série tout simplement. Alors euh, voilà pour le premier, qui est euh, donc Serial Seeker et puis iSerial Reader pour le deuxième. Il fait la même chose, hein, on va pouvoir le voir. Euh, donc voilà, on, on a tous les logiciels ici. On va en choisir un au hasard. Admettons-lui, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. On vient ici sur Serial. Et on a ici euh, donc, un numéro de série. On a ici sur la gauche les versions. Donc là on peut voir qu'il n'y a qu'une version. Je vais reprendre l'exemple de Photoshop par exemple. Photoshop, voilà. On voit ici, si je vais sur Serial, toutes les versions de Photoshop là sur la gauche. Voilà. Il suffit de cliquer sur la version qu'on veut. Donc euh, je ne sais pas, CS5, voilà, j'ai des numéros de série ici. Ainsi de suite. Donc CS6, pareil, numéro de série. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça m'a fait plaisir de partager ces deux logiciels avec vous. Je vous invite à aimer la vidéo, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne, surtout le plus important. Si vous aimez euh, mon travail, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner pour euh, m'encourager à aller plus loin et à vous proposer de meilleurs tutos. Donc voilà, voilà, je vous dis à la prochaine euh, bah, pour d'autres tutos. Hein. J'espère que vous serez là. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.